Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle émission intitulée euh, SOSRP avec pour objectif tout simplement eh d'essayer de donner des clés, des pistes de réflexion pour enrichir, on va dire, votre amour des personnages et de vos, propres, de vos propres personnages ou pourquoi pas vous donner des idées de classe à jouer sur bah, des seconds persos, et, et etc. Sachant que bien entendu, il y a aussi le projet RP qui arrive de mon côté, je vous en dirai plus dans, dans de prochaines vidéos et dans le futur, mais on va avoir de, de, des choses intéressantes et du coup je me suis dit eh bien il est temps de parler un petit peu des combinaisons classe-race. On en avait parlé dans des vidéos spécifiques aux classes et euh, à des généalogies et autres, eh bien on va tout simplement maintenant parler véritablement de quel socle efficace peut être utilisé Alors c'est pas dire qu'il faut obligatoirement être comme ça évidemment Mais je vais essayer d'attaquer un petit peu les combinaisons de classe-race Et voir dans quel contexte on peut euh, s'inscrire pour la création d'un perso ou pour un perso déjà créé Commençons par, euh, alors malheureusement pour les joueurs de la horde on va commencer par deux races de l'alliance hein, Puisque bah, on va commencer par les classes, les races pardon, les, plus, euh, les plus jouées donc Elf 200 et humains. C'est pas Alliance L200, pardon, excusez-moi, j'ai perçu le mémo. Euh, donc, on va commencer par les elfes 200 on attaquera les humains derrière, qui sont les deux races les plus jouées, puis on enchaînera ensuite. Euh, on, on va aller du, des plus joués au moins joués euh, Donc, on fera on essaiera de tout faire. On va commencer du coup par les Elves de 200 Et pour commencer, avant de parler combinaison classe-race, déjà. Pourquoi jouer Elf 200 Elf 200, c'est une race, alors je sais, je me suis pas mal euh, positionné parfois, ce qui donne l'impression que je n'aime pas les Elf 200, c'est pas ça, c'est plus les joueurs Elf 200 qui ont tendance à m'énerver, et encore, c'est une partie des joueurs Elf 200, parce que comme c'est la race la plus jouée, bon bah, c'est pas forcément tous les joueurs Elf 200, mais disons que les joueurs Elf 200 qui ont tendance à euh, gommer euh, l'histoire de la race, en, en fait, qui aiment juste euh, être. Euh... Bonjour, je suis une petite attends, hein, je suis si belle, oh là là mais c'est pas ça en fait, Elves de Sang. Euh, les elfes de Sang, pour le petit rappel, c'est quand même une race qui a connu une quasi-extermination des mains du fléau. C'est une race qui aujourd'hui est prêt à utiliser tous les moyens. Euh, tous les moyens sont bons globalement pour arriver à sa fin. Le principe aussi, c'est qu'ils sont... Euh, c'est une race qui a une thématique très intéressante qui est l'addiction. L'addiction à la magie, l'addiction... Euh, toute, toute, toute forme de magie d'ailleurs. Et en l'occurrence, eh bien, ils essayent de, de tout faire pour survivre, subsister, trouver un futur possible, trouver un futur stable tout en euh, n'ayant recours à de la magie assez dégueulasse et aussi il y a toujours aussi cette ce désir de se venger de ceux qui leur ont causé du tort et notamment principalement le fléau mort-vivant. Donc ça c'est assez intéressant pour jouer L200 donc d'un point de vue l de sang ce qui est assez cool c'est que c'est une race qui est très jolie de l'extérieur mais qui est assez dégueulasse de l'intérieur et c'est ce qui rend la race super intéressante avec des thématiques très profondes et très, euh, très riches j'ai envie de dire euh, Pour le coup les elfes de sang on peut s'appuyer sur différents trucs parce que euh, bien sûr j'ai fait pas mal de vidéos notamment la playlist sur les hauts elfes où je parle beaucoup des Elf de sang, la généalogie sur les elfes évidemment qui pourra vous aider euh, en première, euh, première matière on va dire en première vidéo euh, annexe et en l'occurrence, les elfes de sang, eh bien, la, première, euh, la première apparition des elfes euh, dans Warcraft, c'est Warcraft 2 avec les hauts elfes. Dans Warcraft 3, Reign of Chaos, euh, il va se passer le génocide euh, de Keltalas qui va transformer euh, bah, en gros, les survivants pour la plupart en elfes 200 qui arrive du coup à Frozen Throne, puisque c'est une création de Frozen Throne. Et on a du coup eh bien, des archétypes assez importants chez les elfes 200 Notamment le fait que c'est une race où même les combattants, les guerriers, les archers, etc. utilisent de la magie, puisque c'est une race, une race qui fonctionne à la magie. C'est juste que certains sont plus. Euh, comment dire, maîtrisent mieux la magie ou en ont plus besoin que d'autres. Et les classes combattants comme guerrier chasseur par exemple.. Utilise de la magie, hein, c'est ça dans votre RP, faut, faut le garder en tête, mais c'est juste qu'ils en utilisent moins, bien sûr, que des autres combattants. Et puis bon, le gameplay WoW oblige, parce que sinon, malheureusement, bah c'est vrai que euh, le euh les lieutenants, les combattants euh, Elf de Sang, bah, sur le papier, ils sont censés aussi pouvoir utiliser de la magie. Euh, le Brissor, d'ailleurs, est un mix un petit peu entre le guerrier et le mage. En tout cas, euh, je euh, vais pouvoir attaquer. Donc globalement, c'est une race qui est quand même assez intéressante. Euh, Elf de Sang, notamment pour toutes ces thématiques-là. Et petit rappel aussi au niveau de l'apparence. Euh, J'en profite pour le redire, vous avez... Euh, évitons les yeux, euh, les yeux bleus sur les, les elfes de Sang, malheureusement. Euh, on verra, sauf pour échouer de la mort, où ça passe, bien sûr, mais sinon... Les yeux bleus on évite pour les elfes de sang, enfin, pas... enfin vous faites ce que vous voulez, hein. je suis pas derrière votre PC, mais euh, c'est vrai que bah, si vous voulez jouer des elfes aux yeux bleus, bah, vous jouez elfes de la nuit, vous jouez euh, elfes du vide, euh, qui permet de jouer aux elfes hein, d'ailleurs avec la personnalisation. Les elfes de sang pour le coup c'est plus yeux verts de manière générale et aussi les petits yeux dorés, mais ça on en reparlera quand on attaquera les prêtres et les paladins. Donc globalement, à Warcraft 3, quels sont les grands trucs mythiques des elfes de sang Nous avons bien entendu les archers, les guerriers... Nous avons surtout le prêtre, hein, le prêtre Elf de sang, c'est quand même la classe qui justement, c'est avec Warcraft 3, le prêtre Elf de sang qui a montré cette première, ce premier euh, distinguo entre haut Elf et Elf de sang avec les yeux bleus et les yeux verts. C'est le, le prêtre qui a euh, mis ça et qui était vraiment la classe prêtre par excellence de Warcraft 3. Nous avions la sorcière, nous avions évidemment aussi le mage de sang, hein, d'où euh, vient Keltas. Enfin, c'est Keltas qui était mage de sang et qui a amené les mages de sang avec lui. Euh, et du coup le sort qui est extrêmement connu aussi, qui est... Euh classe magique combattante qui est très intéressante et qui malheureusement n'est pas vraiment représentée dans, dans World of Warcraft. Donc voilà, commençons par le guerrier. Comme je le disais, le guerrier euh, elf 200, et eh bien c'était quelque chose d'assez classique et pourtant à Burning Crusade, le guerrier elf 200 n'existait pas euh, puisque euh, globalement ils avaient voulu garder des unités, enfin des, des unités, des, unit des, des classes qui ne pouvaient faire que des dégâts, enfin globalement des, des, des tirs magiques etc. Et qui avaient le mana comme... Euh, comme, re comme ressources, donc il n'y avait pas de guerrier elfe de sang au tout début, on a un petit peu oublié ça, mais il n'y avait pas de guerrier elfe de sang. Aujourd'hui, il y en a, et ce pas du tout un problème, hein, évidemment. Euh, généralement, le guerrier elfe de sang, bah, globalement, vous allez plutôt être, euh, si vous avez envie d'un socle classique, vous êtes un soldat de l'armée elfe euh, de sang, hein, de l'armée euh, d'oreille et pour le coup, bah, euh, essayez, bien sûr, en terme de, pareil, en termes de combinaison arme race. globalement, les... les alors là, ils ont évité ce genre d'armure, par exemple, et ce genre d'armes, parce que ça fait pas très elfique, euh, <rire> l'idée c'est d'avoir des armures assez euh, assez soignées, assez propres, euh, et au passage, pareil, les armes, ça veut pas dire comme vous êtes un elfe, vous n'avez pas le droit aux haches, c'est pas ça, mais si vous prenez des haches, essayez d'avoir un truc un peu plus fin, un peu plus... Euh, un peu, plus, euh, un peu plus raffiné pour un elfe, sauf si justement votre RP c'est vraiment en mode, euh, vous êtes euh, à l'opposé mais généralement les elfes ont des, de, des armes un peu plus un peu plus, euh, plus classiques, en termes de monture d'ailleurs un, un truc que j'ai peut-être oublié euh, en termes de monture euh, raciale parce que c'est aussi un truc qu'on se dit bah tiens quelle monture je vais mettre pour les elfes de sang bien sûr il y a le chocobo classique euh, que vous avez en, en monture de race euh, moi je personnellement je le trouve dégueulasse et je trouve ça pas terrible, bien sûr il y a les chevaux on a tendance à l'oublier, côté hard c'est peut-être plus difficile d'en de, récupérer, mais les, les elfes de sang montent des chevaux hein, et on rappelle à Warcraft 2, bah, les hauts elfes, et à l'époque il n'y a pas d'elfes de sang, euh, chevauchent des licornes, même si bien sûr aujourd'hui c'est plus associé aux elfes, euh, aux elfes, notamment avec euh, the King, où les licornes ils les ont donné aux elfes et les elfes de sang du coup ils n'ont pas vraiment de licorne, mais euh, la licorne pourrait très très bien fonctionner côté elfes de sang, il faudrait juste qu'elle ait une, une colorimétrie un peu différente, plutôt orientée vers le rouge, doré et vert évidemment, mais on a à côté de ça, pour, euh, pour les elfes de Sang, des, euh, tout ce qui ressemble un petit peu à des, aux Faucons Dragons. En fait, les Faucons Dragons de, de Warcraft 3, parce que ça c'était aussi l'unité emblématique que j'ai oublié, qui est arrivée avec Frozen Throne mais qui est déjà présente dans la campagne de Reign of Chaos. Donc c'est les chevaucheurs de Faucons Dragons ou Dragon Faucons, la, la trad parfois change. Donc euh, Faucons Dragons, Dragon Faucons, ça ressemble à... Malheureusement la, le modèle in-game est immonde et il n'a pas été vraiment refait depuis, c'est du Burning Crusade et c'est dégueulasse. Euh, faucon Dragon, si jamais vous avez besoin, il y a les montures un peu arakoa de, de World of Draenor qui peuvent euh, rappeler un peu plus cette, cette forme et qui ressemblent beaucoup plus à un Faucon Dragon que les chocobos de BC et euh, les trucs immondes, là où on, on dirait des, des serpents de vent euh, retexturés. -re euh, c'est dégueulasse, les textures elles sont retirées, c'est immonde. Donc euh, pour le coup. Vous avez ce genre de, te, de, de montures qui peuvent passer, mais globalement, c'est pas, pas déconnant. Après, les elfes restent des créatures des forêts, donc euh, les, faire monte, les faire chevaucher, je sais pas, les Landes et au rock par exemple, en soi, c'est pas dégueulasse. Euh, nous avons, du coup, pour le guerrier, comme je le disais, bon, on va pas rester 30, 30 ans sur le guerrier, hein, vous avez euh, euh, globalement combattant de l'armée, signe d'oreille, tout ça, tout ça, ça fonctionne très bien. Chasseurs, les chasseurs, alors, je rappelle bien sûr, si vous avez vu ma vidéo sur les classes, le chasseur, c'est pas. Euh, c'est pas forcément juste le, le mec euh, qui, enfin, chasseur, c'est pas mal de choses différentes, mais globalement, bien sûr, la classe et le truc, le socle le plus simple pour jouer un, un chasseur euh, Sindora et un chasseur L200, c'est tout simplement et eh bien d'en faire un archer forestier de l'armée euh, de l'armée 200 Donc euh, soit soit directement dans l'armée régulière et du coup là, on peut partir sur des sur des notes d'armure. Euh, Vis-à-vis d'armées ancestrales, etc. Donc du rouge pétant, du doré, du vert et des gemmes vertes si possible. Euh, Là-dessus, c'est vrai que ça fait, euh, ça fait archer, de la, archer de ligne de l'armée. Mais sinon, plutôt s'inscrire dans le côté forestier, un peu plus euh, caché, un peu plus camouflé. Et ça c'est assez intéressant, j'ai eu un, un forestier Elf de sang à l'époque où on ne pouvait pas jouer euh, aux elfes Et euh, du coup c'est vrai que le petit bémol là-dedans c'est quand tu veux faire un, un forestier Ce qui peut dénoter un petit peu c'est de se dire bah en fait j'ai aussi un chasseur euh, nain, j'ai aussi un, un chasseur de euh, orques etc Et au final bah en fait euh, quand tu veux faire un forestier bah ils vont avoir des, des armures euh, un peu marron, un peu verdâtre et tout Pour se mélanger de camouflage forêt et au final bah du coup tu perds un peu ce côté unique aux elfes de sang si jamais vous avez envie d'un forestier elf de sang avec des thématiques vraiment propres aux elfes de sang mais sans pour autant être euh, repérable à 10 000 bornes, je, je vous suggère de jouer sur des, des, des couleurs automnales. Euh, Parce que les elfes de sang globalement, contrairement aux elfes où on est plus sur du bleu euh, et plus du vert, euh, les, les elfes de sang, ce qui est bien en plus hein, pour avoir joué à Warhammer aussi avec euh, les elfes sylvains, eh bien ce qui est bien avec les elfes de sang, c'est qu'ils ont les couleurs automnales partez sur du euh, marron, orange, rouge, euh, sur un peu de beige etc, vous allez pouvoir avoir du, vraiment une armure je pense, alors c'est pas facile comme ça, il va falloir réussir à, à trouver des pièces, mais je pense une, une couleur assez automnale pour des forestiers elfes de Sang, je pense que ça marche très très bien, parce que c'est un peu le principe des elfes de Sang aussi, l'été c'était les hautes elfes, c'était Kaltalas, tout ça tout ça, et les elfes de Sang à l'heure actuelle sont au niveau de l'automne de leur civilisation, à deux doigts d'arriver à la mort qui serait l'hiver. Donc, euh, en plus thématiquement d'un point de vue couleur et thématique on est on, on, on s'inscrit bien mais après vous pouvez évidemment prendre le chasseur forestier vert tout simple c'est aussi le cas euh, des forestiers l200 hein, même si les forestiers l200 sont peu présents hein, ils sont un petit peu présents à, à burning crusade avec alduron euh, à brightwing ou alduron Luisel en français mais il n'est pas développé les forestiers l200 euh, c'est terrible de se dire qu'on part du matériau de base avec euh, Sylvanas, tout ça. Aujourd'hui, les forestiers, il n'y en a plus beaucoup. Et l'autre, enfin je veux dire, ils ne sont pas beaucoup développés, mais ils sont toujours très présents, bien sûr. Et euh, forestier, elf 200, il y a un autre organe qui est pas mal aussi, c'est les pérégrins. Pérégrins qui parfois sont confondus avec les elfes de sang, même par les développeurs de Blizzard, d'ailleurs, par les scénaristes de Blizzard. Mais au final, vous avez elf 200 et... Enfin, euh, chez les elf 200, comme chez les elfes, vous aviez les forestiers. Et les pérégrins. Les pérégrins sont des forestiers, mais les forestiers ne sont pas forcément des pérégrins. Puisque les pérégrins, en gros, c'est une troupe d'élite des forestiers qui agit très loin aussi de Keltalas, etc. Aleria était la chef des pérégrins, et pour le coup, elle n'était pas la chef des forestiers. La chef des forestiers, c'était euh, sa sœur, Sylvanas, et avant, euh, et avant elle, c'était sa mère. Donc, pour le coup, vous pouvez aussi vous inscrire dans le délire « je suis pérégrin » ou « je suis forestier ». Euh, ou sinon vous êtes aussi tout simplement, vous pouvez sortir de, de ce socle euh, forestier pérégrin ou euh, archer de ligne de l'armée régulière euh, Sindorei et partir sur un truc un peu plus, bah vraiment euh, je traque des animaux, euh, Je, même si bien sûr les elfes se sustentent par la magie etc. Euh, bah, il, ça reste une, une race noble qui va organiser des banquiers, tout ça. Donc on peut tout à fait les imaginer en mode bah, vraiment le, le trappeur un peu plus. Euh, un peu plus. Euh, <rire> un peu plus bourru, on va dire. Et euh, au passage, en termes de. Mais bon, là, c'est juste un peu dommage parce qu'on sort du. Enfin, je veux dire, toutes les races peuvent faire un truc comme ça. Donc c'est un peu dommage. Pour, on, on sort un peu du cadre F200. quoi. Euh, au niveau des bestioles, bah, comme vous, vous, vous le voyez, évidemment, euh, toutes les créatures un peu magiques, euh, forestières, bien sûr vont fonctionner pour les elfes de sang, les worms de, de mana, les, les trucs de mana, tout ça, tout ça, ça fonctionne très bien. Euh, les lynx, le lynx, même si bien sûr, malheureusement, il n'a pas été refait, le modèle du lynx, euh, le lynx, ils ont fait une race féline... Euh, aux couleurs des elfes de sang et tout et j'aimerais bien qu'ils le refassent visuellement parce que c'est plutôt sympa le lynx pour les elfes de sang vous pouvez bien entendu aller chercher vos chocobos euh, aller chercher euh, bah, des chevaux hein, pourquoi pas des licornes etc après essayer de trouver des licornes un peu plus aux couleurs automnales aussi c'est mieux même si c'est pas forcément simple euh, vous avez bien sûr d'autres animaux qui vont fonctionner les faucons évidemment le Faucon et autres, après ça ne veut pas dire qu'il faut forcément avoir un pet hein. la plupart des forestiers euh, n'ont pas de pet, hein, n'ont pas d'animaux euh, mais si jamais vous en cherchez ça, ça peut être s'inscrire voilà, pour euh, le chasseur on va attaquer le mage le mage qui est très intéressant euh, pour le coup puisque euh, bien sûr les, toutes les spées correspondent j'ai pas parlé d'espé avant parce que ça me semblait, ça me semblait euh, logique toutes les spées fonctionnent bien sûr même si le chasseur, c'est vrai qu'on a plus en tête le chasseur précision pour un elfe mais vous pouvez tout à fait faire un maître des bêtes euh, ou un survie évidemment. Surtout que la survie, les elfes de sang, ça les connaît aussi. Euh, pour, la ma pour le mage, alors le mage, toutes les spé fonctionnent évidemment. Mais euh, j'aurais tendance à vous conseiller un peu plus euh, l'aspect feu, que ce soit en mage ou démoniste d'ailleurs, mais démoniste on y reviendra après. Puisque bah, vous savez le mage de sang en fait, le mage de sang, euh, qui est vraiment la classe héroïque des elfes de sang à Warcraft 3 et Keltas, euh, pour le coup, eux, ils sont vraiment à fond, à fond les ballons dans le feu, et même le manuel de Warcraft 3 que vous pouvez retrouver sur mon Discord. Euh, dans, le long... enfin, dans les messages épinglés du Discord, ils en parlent les elfes de sang étant voués à la vengeance etc., bah, ils se sont un peu plus tournés vers le feu qui est un peu plus brut de décoffrage que la glace ou les arcanes etc. mais bien sûr ils utilisent toujours de la magie arcanique et de la magie de glace, évidemment euh, et d'ailleurs pas mal de, de sorts du mage feu et du démoniste d'Estrus sont tirés du mage de sang euh, elfes de sang donc, les trois aspects fonctionnent évidemment. Le cadre, le socle, euh, les deux. Alors, ce qui est bien avec les elfes de sang, c'est qu'il y a deux grands cadres, deux grands socles, encore une fois. Soit vous êtes un elfe de sang, directement un magistère euh, des elfes de sang, sous la, sous la tutelle de euh, Romas, ou Romat, qui est l'un le, le, des, des dirigeants elfes de sang, puisqu'il fait partie du triumvirat de régence elfes de sang personnage très intéressant je pense qu'un jour je ferai une vidéo sur Romas parce que j'aime beaucoup le perso et pourtant il est très peu utilisé mais il est vraiment très très très très intéressant euh, et en plus il est classe pour du BC il est extrêmement classe et euh, le jour il aura un nouveau modèle mais en respectant un peu l'image qu'il avait à BC, ça serait trop trop stylé et pour le coup et eh bien les magistères L200, de sang c'est l'organe spécifique vraiment propre à la race donc c'est je vous encourage bien entendu à privilégier ce domaine là pour avoir l'aspect culturel elfe de sang. Sinon, bien sûr, vous pouvez être un elfe de sang de Dalaran euh, qui fait partie des sacs à Soleil, les Sun Rivers en anglais, les Sun Rivers. Euh, donc, sac à Soleil, Dalaran, l'histoire est un peu houleuse, euh, ils ont fait partie, euh, ils ont été dégagés à Mop, ils sont revenus à Légion, etc. Mais euh, les sacs à Soleil, bon, c'est vrai que les elfes et Dalaran, c'est une très vieille histoire, donc en soi, ça passe très bien. Sachez que d'ailleurs, les elfes du Magister, et les elfes, euh, enfin les mages du, du Magister, et les mages du, de Dalaran euh, ont une certaine rivalité. Romas déteste, par exemple, Dalaran. Donc, euh, enfin, déteste, le mot est fort. Euh, disons qu'il n'apprécie pas des masses Dalaran, euh, notamment pour l'hypocrisie. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a quand même une certaine rivalité entre les deux, faut le savoir, à ce niveau-là. Sinon, bien sûr, vous pouvez faire, puisque les mages, enfin, les elfes de sang manient euh, la magie, euh, c'est l'une des meilleures races, pour, enfin, c'est l'une des races qui manient le mieux la magie, vous pouvez tout à fait imaginer un autodidacte ou un quelqu'un qui a fait partie des magistères ou de, de, de, de Dalaran, mais qui maintenant euh, est dans son, dans son propre coin, ou quelque chose qui. juste un magérant, ou. magérant, ça marche très bien aussi pour les L200, hein, les mecs, ils ont plus de foyer à la base. Hein. Donc, euh, ça peut très bien fonctionner à ce niveau-là. Autodidacte ou, ou autre. Et euh, là-dessus, ça marche évidemment parfaitement bien et si jamais vous voulez un aspect briseur alors là on ira plutôt sur la magie arc sur l'aspect arcane et euh, vous avez l'armure la, ancestrale f 200 qui fonctionne très bien pour vous donner de la plaque etc tout en utilisant de la magie pour le côté sort ça peut ça peut fonctionner le problème c'est qu'ils peuvent pas mettre de bouclier mais de toute façon le bouclier F200 euh, bon les seuls qui sont présents je crois qu'ils sont un peu vieillots donc de toute façon c'est pas forcément dingue euh, voilà pour pour le mage ça marche, ça marche très bien, évidemment, ma 200 Nous avons ensuite le voleur. Alors, le voleur, il y a plusieurs socles, évidemment. Euh, puisque le voleur L200, bah, il y a. Moi, le socle principal, vous n'allez peut-être pas vous y attendre. Mais en fait, tout simplement, forestier. En fait, comme pour les chasseurs. Puisque les, cha le, les forestiers L200 ont tout un travail de d'information, d'assassinat, de de récolte de données, d'observation et autres, et du coup, bah, c'est vrai que évidemment, vous pouvez vous inscrire dans le socle dans ce socle-là, en chasseur les forestiers d'ailleurs, il y a aussi des combattants il hein, y a aussi des guerriers, vous pouvez tout à fait être un forestier combattant, mais chasseur-survie fonctionnerait très bien à ce niveau-là, euh, et aussi bien voleur en fait, Un hein, voleur dans la récolte d'infos et autres, je pense que c'est le premier socle auquel penser en tant que voleur l 200 après vous pouvez aussi bien entendu être euh, sortir de ce domaine-là et plutôt être véritablement un assassin et espion personnel, euh, par exemple du magister. je parlais du magister, le Magistère les a son propre, sa propre collecte d'informations en tant qu'organe indépendant, ou de l'armée Sindorai directement, hein, euh, des, euh, des informateurs, des, des, des espions, euh, des maîtres espions, des... Euh, des assassins directement de l'armée Sindorai, ça peut tout à fait évidemment être présent et un autre truc que j'avais envie d'évoquer qui est un peu moins connu un peu moins présent sinon bah, dans le côté un peu plus on, on sort des euh, on sort de on va dire du contrôle étatique il y a les, les gangs euh, les F200 c'est un truc qui a été un peu laissé de côté puisque bah, malheureusement les capitales de BC c'est du vieux matériau c'est du vieux serveur donc on n'y retouche plus trop c'est ce qui fait qu'on n'aura probablement jamais une remise <rire> graphique des, des Capitales Draenei et l 200 Mais il euh, y avait notamment dans les nouvelles, je ne sais plus si je confonds toujours les deux, euh, l'ombre du soleil ou, euh, ou euh, le, le sang des bien-nés, il y en a une des deux qui parle justement de cet aspect gang avec Liadrine, elle a son petit protégé et qui est en train de tomber dans. dans qui est en train de tomber dans la. Fin, dans l'absence de contrôle total de euh, sa soif de magie et qui est en train de devenir euh, complètement euh, et en fait il va dans, dans la, la je sais plus l'allée la, la, un peu euh, plus sombre de, de, de j'ai oublié de j'ai oublié le nom de l'allée celle bah justement où il y a les maîtres voleurs etc de euh, de lune d'argent silver moon j'ai oublié l'allée mais c'est pas grave et eh bien en gros il y a quelques petits cartels il y a des petits gangs locaux qui euh, en gros font du trafic de, de cristaux arcaniques, de cristaux euh, de cristaux gangrenés, surtout cristaux gangrenés et tout. Enfin en gros tous les trucs de magie qui peuvent choper pour essayer de les revendre, etc. Et du coup il y, y a un peu de, de, de règlement de compte et des gangs là-dessus au niveau des elfes de sang. Mais après vous pouvez un petit peu être comme Valyra, sortir des créneaux, Valyra Sanguinaire qui est probablement l'elfe de sang le plus connu est l'un des voleurs les plus connus de World of Warcraft et qui se bat d'ailleurs dans l'Alliance euh, au final, en tant qu'assassin personnel et informateur personnel, espion personnel du roi de l'Alliance mais en Duine mais du coup, c'est vrai que le voleur pour le coup, ça fonctionne aussi d'un point de vue indépendant vous êtes sur votre route, sur votre, ça marche très très bien à ce niveau là, euh, juste éviter le côté sans couronne, je pense que c'est vraiment un coup frappe à emmerde les sans couronne, c'est très très très très très très, euh, comment dire c'est très bancal, c'est très peu, euh, genre, on en reparlera quand on fera les vidéos sur Légion, mais euh, c'est très bancal que des races aussi euh, avec des, des, des passifs aussi lourds et qui se détestent, s'entendent se, toutes pour euh, juste un random humain, un random noble humain au lieu d'aller par exemple chercher du hirion ou des trucs comme ça. Euh, non, c'est. je veux dire, le, moi j'ai encore en tête le réprouvé euh, euh, qui euh, mange euh, avec euh, le, le général... Euh, le général réprouvé qui mange avec un wargun à table, euh, à, à 10 mètres de Faranel, qui est le, littéralement euh, <rire> le, le mec des, des camps de la mort, genre je suis en mode. Enfin non, ça c'est pas possible, ça, ça c'est pas possible. Donc éviter, éviter les 100 couronnes, c'est un nid à, à problème. Euh, les prêtres, bah, comme j'en parlais, les prêtres ça fonctionne très bien à ce niveau-là, hein, évidemment l'une des classes les plus, euh, les plus connues pour les elfes. Petit point sur les elfes au niveau de l'apparence, j'ai pas évoqué ce truc là, hein, les yeux verts jusqu'à présent, euh, ça veut pas dire que les autres classes peuvent pas avoir les yeux verts évidemment mais... Je dirais que les classes qui ont le plus de possibilités d'avoir les yeux jaunes liés à la lumière, etc., bah, c'est Prêtre et Paladin, même si, bien sûr, évidemment, je reparlerai avec les démonistes, euh, même si, évidemment, les, euh, les, les yeux verts fonctionnent aussi sur Prêtre et Paladin, évidemment. Je rappelle quand même un petit truc, c'est que c'est pas parce qu'à la fin de Burning Crusade, le puits de, de, le puits de soleil a été restauré et a été en partie purifié, que ça fait que ça y est, les elfes de sang, euh, tranquilles, on est redevenu des hauts elfes, tout ça. Euh, je vais vous rappeler une race qui pour le coup tous les elfes de sang ont consommé de la magie gangrenée euh, et c'est pour ça les yeux verts hein, c'est la magie démoniaque qu'ils ont qu'ils ont siphonné, et pas qu'un peu d'ailleurs et même la plupart aujourd'hui continuent à se faire euh, se faire des, des, des shoots donc alors les yeux verts sont conservés et c'est pas comme ça d'un coup hop ça y est c'est je veux dire pensez à trall Tral, il est pas il a pas la peau marron pourtant ses parents n'ont pas bu le sang de Manorot, ils n'ont pas été euh, exposés tant que ça à la magie gangrenée, Tra lui il est né dans un environnement plutôt propre, il a jamais consommé de magie gangrenée, et il a la peau verte, et euh, tous les jeunes orcs qui naissent, bon vous allez me dire, les enfants de Thrall n'ont pas la peau verte, c'est un problème d'ailleurs, mais euh, la, la plupart des jeunes orcs que, que vous voyez, bah, ils naissent avec la peau verte et ils n'ont pas bu le sang, et leurs parents certains n'ont pas bu le sang, d'autres ont bu le sang, ou on a des nouvelles générations, on a même des, des, des, des petits enfants potentiellement, qui ont toujours la peau verte, donc euh, ça disparaît pas comme ça, le principe de la magie noire dans les Rogue Fantasy et dans Warcraft c'est aussi le cas, ça disparaît pas comme ça normalement. Donc euh, les yeux jaunes restent normalement une minorité d'Elfes de Sang, D'ailleurs, on le voit, hein, Liadrine est la seule euh, paladine Elf de Sang aux yeux, euh, aux yeux jaunes. Quand elle patrouille avec, euh, avec les Chevaliers de Sang elfe Elf de Sang, bah, ils ont les yeux verts quand même. Donc, le prêtre, euh, évidemment, bien sûr, vous pouvez partir sur les yeux jaunes. Moi, ce que je conseillerais en prêtre, on va dire l'aspect qui, qui fonctionne le mieux pour prêtre, ce serait euh, discipline. Le côté, on va soigner avec la lumière, mais en même temps, en étant très agressif, ça correspond parfaitement aux elfes de Sang et au délire de... Euh, on va utiliser la lumière pour leur mettre dans la gueule quoi, <rire> ça marche très très bien le prêtre discipline pour un elfe de sang, ça veut pas dire que le sacré ça fonctionne pas, le sacré évidemment ça fonctionne aussi, pour ce qui est du prêtre du vide, alors le... enfin, d'ailleurs lapsus, c'est le prêtre ombre, prêtre ombre là dessus c'est un peu plus technique, alors vidéo sur les classes et notamment aussi vidéo sur différents, enfin vide égale ombre, que je débunk évidemment, puisque ça ne fonctionne pas comme ça. Le prêtre ombre, c'est vraiment le prêtre de magie noire. C'est le prêtre des forces un peu plus obscures. Et pas forcément le vide directement. Même si en gameplay, c'est vrai que vous y mettez Kudasai, les tentacules de partout, ça fait très vide. Mais vous avez encore des sorts qui font plus nécromancie. Hein, euh, tous les modes les modes certains mots de douleur, etc. Les attaques mentales et autres. Du coup, les maladies notamment. Mais euh, du coup, en prêtre, c'est vrai que. Le vide, quand on voit l'histoire le, le, de l'armure, enfin l'histoire de comment on récupère les elfes du vide, euh, qui sont des elfes de sang liés au vide et qui ont été dégagés du coup de peur de contaminer le puits de soleil, c'est un peu plus délicat, c'est un peu plus touchy de faire un prêtre du vide pour les elfes de sang. Après on pourrait imaginer un paria, un, un renégat, enfin pas un renégat mais un, un paria, un mec qui est un peu ostracisé par la civilisation l de sang, tout à fait bien sûr s'imaginer ou alors vous jouez un prêtre ombre beaucoup plus versé dans la magie noire mais enfin euh, dans le dans la prêtrise de, de la mort dans la prêtrise aussi des démons parce que vous pas oublier que la magie noire c'est aussi les démons et on va reparler bientôt avec les démonistes donc vous pouvez tout à fait vous faire euh, une sorte de prêtre euh, de prêtre ombre et démons sachant qu'il y ya des démons qui ont des tentacules je vous rappelle les, les gros chiens et d'autres les tentacules, les, les Imoltar, j'ai oublié le nom de la, la, la, la catégorie, mais les super gros chiens démoniaques là. Euh, eux aussi ont des tentacules, donc euh, bah, vous pouvez tout à fait partir sur le délire, qu'en fait c'est plutôt démoniaque. Euh, ça, ça marche très bien aussi. Et puis la mort, vous allez dire oui mais il déteste la mort, etc. Oui mais il étudie aussi pour mieux l'affronter, donc... Euh, Ou un mec qui est justement traumatisé par ce qui s'est passé, et qui s'est versé... Euh, c'est un peu le délire de, de, de, de Darkhan hein, au final. Donc un délire lié à, à une obsession pour la mort ça peut tout à fait fa marcher pour un prêtre -ombre. passons au euh, démoniste, mais du coup oui, pour ce que je disais par rapport au puits de soleil, c'est ce qui justifie en gros un peu plus les yeux jaunes le fait que le puits de soleil ait été euh, purifié que vous soyez très, par exemple un prêtre sacré, bah, les yeux jaunes ça marche, ça marche, ça marche bien mais euh, yeux verts, yeux jaunes là dessus ça fonctionne toujours, démoniste, alors pour le coup démoniste c'est vraiment la classe où s'il y a bien une espèce qui ne doit pas jouer euh, yeux jaunes, c'est démoniste je veux dire, littéralement, les démonistes sont toujours en plein, euh, pleine utilisation euh, de, <rire> de la magie gangrénée, de la magie sombre. Donc bon, les yeux jaunes, on évite sur un démoniste. Hein. Pour le coup, là, ça n'a vraiment pas de sens. Ou alors, c'est vraiment... Vous êtes dans l'exception d'une exception de l'exception. Euh, mais bon, on ne va pas attaquer tous les, tous les scénarios. Du coup, démoniste, ce qui est assez intéressant en tant que démoniste elfe de sang, c'est que dans la plupart des cas, que vous jouiez orque démoniste, que vous jouiez humain démoniste, etc. La plupart du, des cas... Vous êtes un paria dans votre civilisation, dans votre société. La plupart des démonistes, je rappelle en anglais c'est les warlocks, donc c'est les mages noirs en gros, hein, vidéo sur les classes. Vous êtes plutôt sur une utilisation sombre de la magie, quel que soit. Vous êtes sur euh, un, un praticien de la magie noire, quelle que soit son origine, démoniaque, vide, mort, vous êtes sur un utilisateur de magie noire. Et bah pour le coup, dans la plupart des, des civilisations et des cultures, c'est mal vu. Chez les elfes de sang, vous êtes au pouvoir. <rire> Chez les elfes de sang, vous êtes au contraire encouragé. Euh, je rappelle que les magistères, malgré le nom, on pourrait dire c'est juste les mages. Magistères, c'est aussi démoniste. Hein. C'est aussi démoniste. Les magistères, euh, elfes de sang, c'est mages et démonistes. Surtout les utilisateurs de magie, des gros utilisateurs de magie. Donc, euh, magie euh, plus lumineuse, on va dire, et magie, magie noire. Donc, là-dessus, ça marche très très bien. Et pour l'espace du démoniste, tout fonctionne. Affliction aussi, ça fonctionne. Même si je trouve quand même que euh, destru et Destruction et euh, Démonologie fonctionnent vraiment parfaitement pour un elf de sang. Donc à ce niveau-là, le démoniste elfe de sang, moi je trouve vraiment c'est l'une des... Enfin, j'ai un dé, une démoniste elf de sang. Je me tape des barres avec. Ça correspond super bien. Les, les, les elfes de sang étant assez hautain aussi, dans leur blague, dans leur, dans leur truc. C'est des elfes, hein, donc ils sont assez hautain. Mais les elfes de sang en plus, quand tu balances... Euh, un trait du chaos et que le perso il rigole et les rires sont vraiment <rire> ça, ça, ça marche tellement bien je trouve ça fonctionne du tonnerre et euh, du coup voilà démoniste HL200 ça fonctionne vraiment bien et justement ça peut être un des outils c'est pour ça que moi personnellement aussi j'avais été attiré par faire un démoniste HL200 c'est que pour une fois vous n'êtes pas un paria ça vous change du RP en mode oh là là je fais des trucs de magie noire dans l'ombre. Si je me fais choper par les autorités, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Parce que c'est vrai que normalement, quand vous jouez démoniste, bon, vous êtes capuche noire, faut, faut éviter de se montrer et tout. On va on va dans les caves, les Celles de sang, ils font ça devant, euh, ils font ça à la taverne. Le petit shoot de gangre cristal, il <rire> n'y a pas de souci hein, là-dessus. Euh, paladin! Paladin euh, Elf 200. Et ce qui est très intéressant avec Paladin Elf 200, c'est que cette armure vous montre le piège dans lequel la plupart des paladins Elf 200 tombent. Paladin Elf 200, c'est pas... Euh... Oh là là, la lumière elle est gentille. Paladin Elf 200 font partie d'un ordre, les chevaliers de sang. Et comme leur nom l'indique, les chevaliers de sang, bah, euh... ils tabassent, ils tabassent. Et en termes de, en termes de couleur, on est beaucoup plus sur le côté sang justement. Donc on est sur du noir, du rouge. Euh, et des gemmes vertes, hein, toujours les gemmes vertes pour les elfes de sang. Il y a une armure spécifique aujourd'hui en plus au chevet de Sang. Alors malheureusement ils ont mis des gemmes bleues pour Ricolore pour éviter que ce soit toujours la même chose. Mais les gemmes auraient dû être vertes à mon sens. Mais sinon l'armure est vraiment très bien. Euh, si jamais vous, vous ne le saviez pas ou vous ne savez pas où la trouver, il faut... Euh, je ne sais pas exactement quels sont les critères pour y aller... Vous allez sur ma Twink, etc. Ça doit être marqué. Mais l'armure euh, Chevalier de Sang est spécifique au Paladin Elf de Sang. Mais tous les, tous les joueurs Elf de Sang peuvent la faire. C'est une quête, euh, je crois, donc probablement niveau 60 à Oribos. C'est Liadrine qui vous la donne. Et euh, bon, la quête n'est pas super intéressante en soi. Mais euh, si vous jouez Paladin Elf de Sang, vous avez accès à une armure spécifique à votre classe. Et c'est l'armure Chevalier de Sang. Et bah, si vous regardez, elle ressemble pas du tout à ça. Euh, les armures euh, gentilles, blanches, dorées, tout ça... Bien sûr l'une des couleurs des elfes de sang c'est le doré mais c'est plus en, en, se, en couleur secondaire voire tertiaire la couleur principale étant le rouge pour les elfes de sang, rouge avec des lignes, des dorures etc et du vert généralement sur les cristaux et les gemmes pour appeler les elfes de sang et aller avec vos petits yeux également bien sûr. Euh, c'est quand même beaucoup plus joli quand ça va avec les yeux. Et donc bah les, les chevaliers de sang, c'est pas du tout ce type de couleur. Tombez pas dans ce piège, c'est pas vraiment les, c'est pas, pas, ce, ce truc, En euh, pala... ah, plus avec là, les, les symboles de la main d'argent et tout, c'est enfin, terrible de se dire que les chevaliers de sang, c'est quand même un ordre spécifique des elfes de sang et et on les <rire> et on voit combien de paladins elfes de sang avec le, le tabard de la main d'argent, les petits yeux bleus. Hein, non, bah non, c'est pas ça, euh, c'est pas ça. Euh, pour le coup, chevaliers de sang, donc bien sûr c'est le socle principal. Il y a de grandes chances que 95% des paladins euh, elfes de sang soient des chevaliers de sang. Maintenant, il y a quand même certains qui peuvent ne pas être dans SOC. Si vous n'êtes pas choué de sang, qu'est-ce que ça peut être Vous pouvez être un elfe de sang qui fait encore partie de la main d'argent, mais bon, c'est un peu délicat, c'est un peu technique. Paladin et prêtre, d'ailleurs, j'y repense, parce que l'histoire, ça, ça, le, les prêtres ont aussi eu un rôle à jouer dans l'histoire des paladins, euh, puisque bah, les paladins, enfin par exemple Liadrin, le paladin de sang le plus connu était un prêtre euh, La plupart ont eu dans votre RP personnel, ce qui est assez intéressant, c'est un peu une crise de foi Et je parle pas d'une utilisation abusive de l'alcool et de la magie gangrenée Mais vraiment une crise, euh, une crise de, de, de foi profonde par rapport à la défaillance et la vulnérabilité de la lumière Pendant la troisième guerre face aux fléaux, face aux morts vivants Puisque la lumière contre les morts vivants bah, c'est bien, hein, ça fait des dégâts mais euh, quand vous avez la peste ou que vos propres frères tombent au combat et sont relevés en mort-vivant et face à ce, cette vague inéluctable qui a amené la, la quasi-extermination de la race, bah, c'est vrai que la lumière, on a tendance à se dire bah c'est bien mignon, tous les idéaux, tout ça, mais euh, bah, ça sert à rien en fait. Et puis la lumière a été euh, très inefficace euh, contre... Euh, Contre le fléau, donc euh, merci au tel cas. Et euh, donc, <rire> qui d'ailleurs est dans les nouvelles aussi, euh, encore une fois, ils en parlent de cette absence d'efficacité de la lumière, ou en tout cas, cette... ce manque d'impact de, de la lumière face, au, face aux morts vivants. Et je ne parle pas en puissance directe, parce qu'en puissance directe, bien sûr, ça marche, mais euh, bah, les blessés, etc., euh, qui remontent en morts ou qui sont transformés en morts vivants, bah, la lumière, elle ne peut pas faire grand-chose contre ça. Donc, euh, c'est vrai que malheureusement, bah, beaucoup ont eu cette crise identitaire, euh, ce rapport à la foi, ce rapport à l'Église, on va dire, euh, de la lumière, euh, qui les a profondément euh, séparés, donc certains sont restés fidèles. D'autres sont au contraire euh, se sont radicalisés, et c'est le cas des chevaliers de sang qui, pendant Burning Crusade, et bien euh, euh, là où tous les copains ponctionnaient de la magie gangrenée, les paladins, alors elfes de sang faisaient de même d'ailleurs, hein. ils avaient leurs petits cristaux bien sûr, mais euh, pour le coup, eux ont carrément été violés un harou, un, <rire> un, un individu extrêmement sacré de la lumière, pour l'utiliser et le ponctionner telle une batterie et s'alimenter et récupérer euh, cette énergie pour alimenter leur pouvoir. Et les prêtres faisaient la même. Hein. Les paladins, c'était juste mi militaire, mais c'était encadré aussi par des prêtres. Donc, euh, pour le coup, on est, on est sur quelque chose qui était un peu sombre. Bien sûr, cette pratique s'est arrêtée. Quand ce naru euh, trop ponctionné est passé du côté vide, et au final, on l'a buté, et finalement, euh, Velen l'a restauré. Et lui-même a choisi de se sacrifier... Le, le naru Mourou a choisi de se sacrifier... Ben, il est Mourou, hein, d'ailleurs. Et il a choisi de se sacrifier pour restaurer le puits de soleil. Euh, maintenant, ça n'enlève pas justement le, les actes passé et donc ce qui est assez intéressant c'est que vous pouvez vraiment en faire une espèce de leitmotiv le traumatisme de la troisième guerre euh, vous rendre compte de la rédemption que vous allez à faire par rapport à ce que vous avez pu euh, aux actes que vous avez pu faire pendant pendant burning crusade vis-à-vis -vis de, de Mourou ça ça fait quelque chose d'assez intéressant je suis étonné mais d'ailleurs certains continuent d'être assez agressifs et vindicatifs vis-à-vis -vis de la lumière l'utilisent comme une finalité en soi mais sans être véritablement croyant bien entendu ça peut faire partie de votre votre rp aussi euh, voilà pour les chevaliers de sang je pense avoir fait le tour euh, on va attaquer les moines alors je parlais de la soif de magie et cette addiction à la magie que tous les elfes de sang ont et c'est pas parce que le puits de soleil a été restauré que l'addiction a disparu c'est juste que en gros ils ont euh, ils ont la salle de shoot qui a réouvert hein, c'est tout donc euh, et ils peuvent au contraire au lieu de faire attention à cette soif de magie et la contrôler bah, <rire> là c'est l'orgie et la piscine donc on peut se jeter dedans et, mais c'est aussi un des points forts des Elfes de Sang, c'est cette, cette addiction à la magie qui est un des, ça, ça, pour moi, c'est un des gros échecs de la fin de Burning Crusade, c'est dire oh bah en fait c'est bon, euh, l'addiction, enfin euh, c'est une thématique qui est, qui est super importante et dans le monde de, même en plus par des Américains, le monde américain euh, avec toutes les addictions aux drogues etc où on distribue les les, la drogue telle euh, plus facilement, enfin quasiment aussi euh, <rire> plus facilement que, que des médicaments. Bon, euh, voilà quoi. Donc c'est vrai que c'est dommage qu'à la fin, bah, ils aient leur, euh, le puits de soleil. Oh, c'est bon, c'est restauré comme à, comme à l'époque, pas de problème, aucune conséquence et finalement tout va bien. Alors que bah, cette soif de magie, elle est toujours présente. Cette addiction à la magie, elle est toujours présente. Et du coup, c'est pas en la gommant, c'est pas en l'effaçant des mémoires que ça a disparu. Et pour le coup, bah, c'est justement tout l'intérêt du moine Puisque bah, le moine, le principe du, pour moi en tant que moine-elfe de sang, c'est qu'est-ce qui justifierait un pèlerinage en Pandarie pour découvrir la voie du moine C'est le calme intérieur, c'est essayer d'apaiser cette soif, essayer de, de lutter contre cette addiction, tel par exemple un brosse Banner Hulk qui va apprendre toutes les techniques de relaxation etc pour éviter de se transformer en bête démoniaque ce qui correspond super bien à un wargun moine évidemment bah, pour un Elf 200 c'est plutôt lutter contre cette addiction euh, cette drogue de magie etc et donc je pense que bah, Elf 200 moine ça fonctionne au, au, ça fonctionne au taquet évidemment c'est trop trop bien et c'est pas parce que vous êtes devenu moine que les yeux verts ont disparu hein, évidemment. c'est pas, pas comme ça que ça fonctionne je, je tiens à le dire aussi, j'anticipe donc euh, le, moine, le moine ça fonctionne et cette, cette addiction elle sera toujours là, cette tentation elle sera toujours là. Le moine ça permet de contrôler, ça ne veut pas dire que bah, c'est plus présent. D'ailleurs votre racial L200 fait écho à cette addiction. Hein. Hop là, merci, <rire> c'est à moi, qui était un des spells du briseur évidemment et qui a pas mal changé pour équilibrage. Chasseur de sang. L200, eh vous pouvez enfin jouer votre véritable faction, c'est à dire Illidari. Donc ce qui est assez intéressant c'est que les, les chasseurs de démons Elf 200 bah, d'un point de vue lore, point de vue RP c'est génial hein, évidemment, mais euh, sont assez récents contrairement aux chasseurs de démons Elf de la nuit qui existent depuis 10 000 ans. Les chasseurs L200 de bah, existent euh, depuis Frozen Throne, hein, globalement Warcraft 3, euh, puisque bah, leur intégration aux Illidari et en, en, le fait qu'ils soient devenus les, les apprentis d'Illidan, bah, du coup c'est là que la formation a commencé et on le voit vraiment à Burning Crusade bien sûr. Mais globalement les chasseurs démons euh, l 200, il y a quelque chose d'intéressant à faire. Euh, on va dire que la personnalisation peut être assez cool au niveau des... Euh, de pas juste en faire un Illidan Bis en version l 200. Il y a potentiellement moyen de faire des choses avec notamment des, des, des mix avec l'armure ancestrale et autres pour essayer de le s'indoréiser, l'Elf 200 iser on va dire. Euh, garder l'aspect culturel l 200 sur les couleurs rouge, doré, verdâtre évidemment. Euh, J'y pense, mais les elfes de sang, ils peuvent pas. En chasseur de démons, ils peuvent pas. Ils peuvent pas changer le. Ils peuvent pas De bah, toute façon, oui, les elfes de sang. Enfin, parce qu'ils peuvent pas avoir les yeux dorés, de toute façon, en chasseur de démons, ce qui est, ce qui est assez logique. Est pour ça qu'on évite aussi en démoniste, hein, bien entendu. Mais du coup, les. Euh... Les chasseurs de démons, elfes de sang, bon, bah, voilà. Soit vous considérez que vous faites toujours partie des Illidari, soit vous considérez que vous avez. Euh vous êtes... Parce que ce qui, ce qui peut être le cas aussi pour un chasseur des moelles de sang, c'est que vous n'êtes pas forcément un des membres d'Illidan, mais un démoniste qui a appris la voie, on va dire, plus militaire, en fait, suivre le trajet d'Illidan. Illidan, Illidan c'était un mage, hein, c'était un sorcier qui est, qui est devenu un combattant utilisant les énergies démoniaques c'est ça un chasseur de démons à la base donc sans vouloir vous pouvez aussi partir sur ce rp là en mode bon en fait je suis un démoniste qui a appris euh, ou par exemple un bris sort en fait dans le délire un peu briseur sorgue engrené, un combattant d'utilisation euh, de magie démoniaque et donc vous êtes un démoniste corps à corps ça peut être totalement le, le cadre dans lequel vous vous allez euh, et encore une fois rattaché à quoi bah soit à ilidan et aux ilidari soit directement à la couronne ou alors vous avez trahi ilidan pour rejoindre vraiment le, la, la, le conseil de régence, etc., ça peut tout à fait fonctionner. Et on va finir par le chevalier de la mort. Parce que après, chasseur des démons, je, je reste pas dessus. Pareil, paladin, moine, chasseur des démons, l'espèce. Tout, tout fonctionne, il n'y a pas de problème, euh, Chevalier de la Mort, Chevalier de la mort ça c'est très intéressant, personnellement j'ai un Chevalier de la Mort L200 qui a pas mal changé aussi dans, dans mon propre RP, j'ai changé, euh, je suis passé du tout au tout, et je vais vous proposer deux situations, alors évidemment c'est le seul euh, L200 qui, pour le coup, lui c'est totalement légitime, qu'il ait les yeux bleus, les yeux, le fameux, euh, même si bon, ce délire des, des yeux bleus liés au Roi Lich, tout ça, tout ça, euh, c'est plutôt Wotelka qui l'a mis en avant, c'est pas déconnant, hein, c'est absolument pas problématique à ce niveau là Bon c'est toujours rigolo quand euh, les, les, les rois liches sont morts mais qu'ils bah, ont toujours les effets et leurs pouvoirs alors qu'ils sont tirés du roi lich Ça c'est toujours très rigolo mais c'est le gameplay évidemment euh, Globalement, qu'est-ce que je pourrais vous dire pour jouer un chevalier de la mort, Elf de sang Et eh bien il y a deux cas de figure Il y en a un où l'espé vous pouvez aller comme vous voulez Il y en a un où l'espé je dirais que c'est un peu plus spécifique Globalement, elf 200, chasseur, euh, euh, chasseur de la mort, pardon. Il faut vous dire à partir de quel moment vous êtes mort. À partir de quel moment vous êtes devenu un mort-vivant. Euh, et ça, ça va tout changer. Est-ce que vous êtes mort comme Sylvanas et 90% de votre peuple à l'époque de Warcraft 3 Oui. Alors du coup, en termes de gameplay, vous êtes un Elf 200. Mais techniquement, vous n'êtes pas un Elf 200. Vous êtes un haut elfe mort-vivant. Et là, deux cas là deux cas de figure. Soit vous faites partie de la vague des personnes qui se sont libérées, tout comme Sylvanas à Frozen Throne avec euh, Illidan qui crée les tremblements de terre, tout ça, et qui diminue pou le pouvoir du roi Lich. Du coup, vous faites partie des réprouvés. Vous avez rejoint les réprouvés, ou alors vous êtes, vous avez voulu rejoindre directement les elfes de sang, mais bon les elfes de sang vont vous.. <rire> Disons qu'ils euh, vont pas vous dégager, mais ils vont être très très très très très mal à l'aise. Vis-à-vis -vis du traumatisme que vous représentez, potentiellement certains de vos membres de votre famille sont toujours là Ça peut être compliqué, ça peut être compliqué à vivre Du coup, enfin, je veux dire, normalement les chouettes de la mort c'est très compliqué, ils vont vivre ostracisés Il y a carrément une culture au sein de la horde euh, qui peut vous accueillir, si les réprouvés Qui eux sont tous des morts-vivants, donc bon bah bonjour les gars, euh, rejoignez-nous Ils ne sont pas tous morts-vivants techniquement, mais rejoignez-nous Parce qu'il y a aussi les mec mine contrôlent, les ogres, tout ça, tout ça Mais bon, du coup les elfes de sang, euh, les elfes de sang, donc en gros vous êtes, d'un point de vue gameplay, un elf de sang, mais vous êtes un haut elf mort vivant, ce qui va per permettre aussi de rejoindre les sylvanas, tout ça, tout ça. Donc euh, d'ailleurs je l'ai j'ai pas pensé, mais. Enfin oui non, j'ai rien dit. Parce que vous pouvez aussi faire une forestière sombre en archer. J'ai pas pensé mais avec euh, l'armure la, uh, l'armure de euh, l'armure de chevalier de sang, vous avez aussi euh, récupéré vous pouvez récupérer. Ah non, non ça c'est en faisant l'armure, pardon, c'est pas l'armure euh... Chevalier de sang c'est l'armure euh, c'est pour faire réprouver la quête réprouvée de Kalia qui vous permet de débloquer la tenue euh, forestière sombre. Vous pouvez faire tout à fait une forestière sombre, mais là c'est pareil, vous êtes. En fait vous êtes un elf de sang dans le gameplay mais pas forcément dans la culture et l'histoire. Euh, et donc bah là c'est pareil, soit vous faites un Chevalier de la Mort Elf de Sang en mode bah en fait j'ai rejoint, je suis plutôt un réprouvé, techniquement je suis un réprouvé plus qu'un un, Chevalier de la Mort euh, Elf de Sang, soit vous dites vraiment non je suis un, un elf de sang, morve qui a été relevé en Chevalier de la Mort, et à ce moment-là, eh vous n'êtes pas mort à, Reign à Warcraft 3, Reign of Chaos, comme Sylvanas, mais vous êtes mort à Frozen Throne. Comment Quel moment En fait, à Wotelka, pour remplacer les Nathrezim, donc les seigneurs de l'épouvante, euh, les vampires des, du fléau, eh bien il a fallu créer des nouveaux vampires. Et les elfes de Sang, étant des vampires de mana, quand ils meurent, eh bien ils sont relevés aussi et au final eh bien ça en fait des véritables vampires qui ponctionnent le sang directement et ça ça s'appelle les ténébrants les sandlane les sandlane plus précisément et les sand sandlane et eh ben pour le coup euh, vous savez, là vous commencez à me voir venir les chevaliers de la mort et eh bien il y a une spé qui est quand même vachement basée là-dessus c'est euh, le de sang pas chevalier de sang pardon lapsus le chevalier de la mort 200 la spé 100 donc si vous voulez faire un sandlane faites un chevalier de la mort Elf de sang, et là techniquement vous êtes elf de sang et du coup vous allez ponctionner, euh, vous avez carrément les sorts de ponction de sang etc comme un sandlane. Donc je rappelle, c'est les elfes de sang morts qui vont être relevés en sandlane. Donc ça c'est ceux qui ont suivi Keltas, Illidan et Dame Vache euh, dans le Northrend à Frozen Throne pour aller affronter le roi Lich et finalement qu'on perdu. Et c'est cette euh, expédition là d'elfes de sang mort qui a été relevé et c'est ce qui forme les sand lanes que vous croisez à Russell of the King et d'ailleurs même après à BFA, etc. Donc euh, le chevalier de la mort, elfe de sang véritable, lui sera plus sur une spé 100. Si vous voulez faire un chevalier de la mort pour le coup aux elfes qui rejoint les réprouvés ou même qui reste avec les elfes de sang, vous êtes là pour le coup, toutes les spé fonctionnent, il n'y a pas de, de souci. mais c'est vrai que le, le sang fonctionne bien mieux avec un elfe de sang. Maintenant, le problème, c'est que à l'heure actuelle, toutes les, toutes les, tous les elfes de sang et tous les elfes de la nuit, s'ils ont fait la quête de Kalia et des réprouvés d'Oribos peuvent avoir les yeux rouges, pas les chouettes de la mort. À l'heure actuelle, ils ne peuvent pas avoir les yeux rouges, ce qui est absolument terrible, je trouve, ce qui est une trahison, parce que bon, s'il y a bien une classe qui devrait avoir les yeux rouges en elfe de sang, c'est bien eux <rire> Après, pour le coup, les yeux rouges, même pour des non-morts, ça pourrait fonctionner avec l'anima mogu, les yeux rouges, donc là-dessus, il n'y a pas de soucis. Bon, le problème, c'est que si vous mettez les yeux rouges, ça vous met forcément la peau euh, cadavérique, mais vous pouvez ne pas être un mort-vivant et avoir cet aspect cadavérique, parce que bah le l'anima mogu, c'est pas de la magie blanche, hein, donc <rire> c'est plutôt de la magie noire aussi, donc euh, ça peut fonctionner aussi du otake par exemple un démoniste euh, avec le, le teint cadavérique et les yeux rouges, ça fonctionne très bien, en affli par exemple pour, pour le côté mogu, anima, tout ça, tout ça. Mais chevalier euh, de la mort, c'est vrai que malheureusement vous n'avez pas les yeux rouges, mais il y, y a des moyens de contrer ça. Vous avez certains casques qui vous mettent quand même l'espèce de, de lueur rouge. Vous avez euh, l'un des casques de Darion Mogren ou les casques simili Darion Mogren. Vous avez aussi le casque Ventir qui est beaucoup plus facile à obtenir. Casque Ventir si vous faites Autre euh, cheval et la mort et que vous allez faire euh, du coup... Euh, euh, euh, enfin vous rejoignez les Ventir. Quand vous avez fini la campagne de, de congrégation, vous allez récupérer le casque qui va vous mettre les yeux rouges et toutes les autres... Enfin Tous les autres coloris de ce casse vont vous donner aussi les yeux rouges Ce qui peut vous donner un peu plus le côté sandline C'est littéralement ce que j'utilise personnellement euh, Aussi, donc voilà euh, J'espère que cette... Euh, elle a été longue Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, et les ailes de sang, il y a plein de trucs Et c'est plutôt cool, mais j'espère que euh, Cette vidéo et cette nouvelle catégorie d'émissions euh, vous plaît On se dit à bientôt pour de prochaine vidéo A plus dans le Nexus Et si jamais vous avez des questions, bien sûr n'hésitez pas Oh, bonjour je vous retrouve parce que j'ai cherche mon. Oh, mais c'est mon cheval! C'est mon animal et ma ben, monture de la forêt! Et il vous indique de suivre... qu'est-ce qu'il fait! Oh, il a des sabots très bizarres! Mais il vous indique avec ses petits sabots de... de partager la vidéo, de la liker, de la commenter!